« Bonjour euh, mes frères et sœurs, bonjour ceux qui les frères en Christ et les sœurs en Christ, bonjour ceux qui n'ont pas l'alliance parce que vous êtes les enfants de Dieu, sauf si l'alliance qui vous manque, parce que vous voulez l'alliance les autres maisons ont en paix. Vous voulez cette alliance mais vous avez peur, mais vous faites l'alliance de ce monde, vous faites l'alliance de toutes choses, sauf l'alliance de l'éternel, car je m'adresse à ceux qui n'ont pas cette alliance. » Je m'adresse à ceux parce que j'ai dit le « je », mais le « je », je ne suis pas le « je ». Le « je suis », c'était le Christ lui-même. Le « je suis ». Vous savez, en fait, cette émission vraiment est conduite par l'Esprit de Dieu, qui nous a donné depuis tantôt, et qui m'avait donné une révélation depuis au moule. Voici toi, va dans les radios. Voici comment Dieu te touche et peut toucher, quelle que soit la personne. Quelle que soit la grandeur, tu peux être un politicien, tu peux être un chef d'entreprise. Ou quelle que soit la situation, tu es méprisé du monde. Mais comment Dieu peut te relever Et moi, j'ai été vraiment touché. Touché, ne sachant pas un jour, je serai sur un plateau, sur une plateau télé, en train vraiment de porter le message de l'éternel. L'autre thème le plus probant, notre message le plus touchant, la malédiction qu'on a, la malédiction qu'on peut avoir, mais quand on est des enfants de Dieu, on n'a pas de malédiction. Et celui qui n'a pas l'alliance, la malédiction peut le toucher. Mais il te dit, la malédiction, je le disais, et la bénédiction sur cette eau vive, ce oasis où tu baignes là-dedans, l'eau en train de te toucher, en train de te nourrir. représente vraiment le temps de réveil de la postérité. Nous trouvons la j'ai à la salle de solidarité scolaire avec Mao. Vous voyez les différents numéros téléphone le 20-72. À ceux qui veulent peut-être nous contacter, nous sommes là. Nous sommes là toujours prêts à répondre. Mais voici beaucoup qui viennent chercher des produits, qui viennent chercher le repas. Mais quel repas, mais pas le corps, pas celui qui donne le pas celui qui construit ce repas, pas celui qui fabrique et qui vient de chercher à boire dans le potier, dans la vase du potier, et qui veut seulement c'est tout. Et quand ils ont reçu cette guérison, c'est fini. Faites attention. Il te dit, celui qui s'attache au vrai cép, demeure en moi et moi je demeure en lui. Mais quand vous vous détachez du vrai cèpe, on se détache du vrai pas. on a besoin seulement de cette guérison, on a besoin de cette restauration. Et après, et après, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ça devient encore pire, et c'est là la malédiction. Et c'est là qu'il dit la bénédiction à la malédiction et quand on lit le homme, il définit il le dit car on veut sortir de cette demeure qu'il nous a donnée on ne veut pas rester dans cette demeure mais là aussi vous allez comprendre et vous allez voir dans le livre d'Exode comment Dieu a une compassion la compassion la compassion pour son peuple l'époux et l'épouse la compassion de cet amour l'époux et l'épouse. La souffrance de cœur, la souffrance du cœur de Dieu, l'exemplarité qu'il donne. Ce sont ces pensées en nous disant, quelle que soit la situation, quelle que soit la déception, ils ont lâché, ils ont sorti de cette église, ils ont reçu, ils ont eu la guérison, ils, ont, ils sont partis, comme le dit le un seul est retourné. Mais reste, reste dans la doiture, ne sois prêt amer, ne sois prêt dans la colère. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as reçu cette déception, c'est l'ignorance qui a produit cette déception, l'ignorance des esprits impurs qui a produit cette déception, l'égoïsme d'une chair corrompue qui a produit cette déception. Mon frère, tu es pasteur, ma soeur, tu es une servante de Dieu, ma soeur, tu es une prophétesse, serviteur, ne regarde pas, ne regarde pas les choses visibles, mais croyez seulement aux choses invisibles parce qu'il le définit toujours dans ce livre d'Exode. Alléluia.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 mais écoutez, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. » L'Éternel a oint pour libérer les opprimés. C'est extraordinaire. L'Éternel a oint pour libérer les opprimés. Délivrer de la main des Égyptiens, délivrer les captifs. Aujourd'hui, je pose la question à quelques ou à plusieurs qui sont captifs. Tes cris sont entendus. Cria Gosier, l'Éternel guérit pour nous. Tes cris sont entendus, la souffrance. La souffrance définit trois points importants. L'oppression, la délivrance et l'entendement de l'oreille de l'éternel car mon oreille n'est jamais trop Dieu pour entendre Alléluia Vous écouter ou en Égypte ou dans souffrance mais ou a donc côté que yon a pas le qui de sa ou se lui Yon a pas pas écouter parole là. la Yon a obézé faire servir la Bible mais la Bible ou, a fait faire li à l'envers on lieu de la Bible sur la droiture que Dieu demande, la communion de la sainteté, afin de rentrer dans le sanctuaire, la Bible que vous voyez là, c'est une ceinture, c'est la sainteté, c'est la présence de l'Éternel. Il y a il a mais il y a pas Comment ces yeux-là ne voient plus rien parce qu'ils marchent dans le ténèbre L'oppression, je connais. Dieu connaît votre douleur. Je ne parle point d'une motivation, mais je dis ici, en ce lieu, Dieu a déjà entendu la douleur. Et là, il définit une patience. Mais un moment de sagesse, un moment où il entend, un moment où ses oreilles ont tendu, les murmures. Même s'il si y a un cœur très hypocrite, mais regardez par son serviteur, par celui qui a envoyé vous libérer. Et vous avez des enfants dans la maison que Dieu a déjà choisi pour vous libérer. Vous avez des enfants dans la maison que Dieu a déjà touché, Mais vous blasphémez. Vous rentrez dans une blasphémation de l'éternel, c'est le nom du Saint-Esprit parfois, vous ne vous rendez pas compte. Vous rejetez l'appel de l'Éternel. Et cet enfant-là, aujourd'hui, peut vous sauver. Cet enfant-là, aujourd'hui, a été choisi pour libérer une famille, car cette famille se trouve dans une oppression. Et la démonstration de la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais celle d'une démonstration des choses qu'on ne voit pas. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu des cris. Beaucoup aujourd'hui ont cette oppression. Ils appellent un ami, ils appellent leur frère, ils appellent leur sœur. Beaucoup aujourd'hui ont une oppression, mais parfois ils se croient intelligents. Mais l'intelligence qu'ils ont, c'est l'intelligence de la chair corrompue parce que c'est l'intelligence de la confusion. Je à dire, c'est l'intelligence de la chair corrompue car c'est l'intelligence de la confusion. Parce que cette intelligence-là n'est que menteur et très hypocrite. Mais Dieu définit en disant, j'entends Dieu. Dieu entend ce cri. Restez dans la sincérité de votre cri. Restez dans cette sincérité. Parce que je l'ai mon Dieu peut répondre à vous. Mais si la qui en souffrance, là, mon Dieu, il peut répondre à vous. Mais on peut répondre à vous par la prière. Je en paix, répondez-vous par une prière mais la prière c'est quoi la prière en esprit la prière de la chair n'est pas la prière de Dieu mais, mais qu'est-ce qu'il raconte là la prière de la chair c'est la prière de la confusion la prière de la chair c'est la prière d'une intelligence personnelle que Dieu t'a donnée dans cette liberté mais le peuple criait et pas au Moïse qui a été choisi parce que vous avez un Moïse chez vous. Pas bon, Moïse qui a été choisi. Le peuple aujourd'hui a entendu. Le peuple a vu ce que Dieu peut faire. La délivrance d'un peuple. Mais la délivrance aussi d'une nation. Et qu'est-ce qu'il dit J'ai entendu le cri qu'ils font pousser les oppresseurs. Ces oppresseurs, plus ou moins car je connais cette douleur, je suis descendu pour le délivrer. Vous croyez que Dieu reste en haut Je suis descendu pour le délivrer. Et aujourd'hui, Dieu descend pour délivrer ceux qui sont oppressés car il a cette capacité de pouvoir libérer. Il a cette capacité de pouvoir libérer. Voici ceux qui sont oppressés par un cancer, ceux qui sont oppressés par une maladie de la gorge, ceux qui sont oppressés pas un problème de rein. Ceux qui sont oppressés par le diabète. Ceux qui sont oppressés par une malle de ventre. Ceux qui sont oppressés dans leur travail. Et ceux qui sont oppressés aujourd'hui au niveau des différentes charges sociales et qui définissent en nous cette oppression par le stress et qui définissent la maladie. Vous croyez c'est de Dieu ça Non. Parfois on parle de Satan, mais Satan a été vaincu depuis sur la croix. Les cris. Mon oreille n'est jamais trop dure pour entendre. Et c'est ça, on dit qu'à crier crié les gens là. Mais peut-être pas moins vous qui désirez. Peut-être pas dans une position. Désirat, désirat. Peut-être toi dans une position qui n'est pas bon. Ou dans position, peut-être qu'on a l'éternel. Mais il a tant de crier à souffrance. Et il envoie un libérateur. Ça peut être un politicien. Ça peut être quelqu'un de là. Ça peut être quelqu'un quelqu quelqu choisi par l'éternel. Ou quelqu'un qui est déjà là, qui a déjà été choisi, mais qui n'est pas écouté. Et Dieu demande au Jésus qu'on l'écoute parce que c'est à travers cet homme, parce qu'à la fin de chaque temps, ce temps-là, je mettrai sous chaque chair mon esprit. Mm -hmm. La chair qu'il parle, il te parle d'une chair qui l'amène à l'esprit, à la purification. Il purifie la chair par l'esprit. Quand il purifie la chair par l'esprit, c'est pour pouvoir marcher par sa puissance sa force et pour qu'on puisse voir sa gloire. Dieu ne marche pas parce que celui qui marche par sa volonté, marche par sa propre chair, sera épuisé. J'ai vécu l'expérience. Mais celui qui marche par l'esprit, regardez bien quand il parle de la délivrance. Ça nous est arrivé de faire des délivrances. Et ça, cela continue. Les cancers qui ont été guéris, ou les malades, aujourd'hui, qui ne sont plus malades. Et quand je parle de maladie, il y a toute forme de maladie. La maladie du stress, la maladie du cœur, le stress du cœur, le cœur angoissé. Ou ceux qui ne marchent pas, ceux qui avaient des douleurs. Ce que Dieu a fait, mais dit, je ne peux point, celui qui témoigne de son propre chef, ce n'est pas de moi. Je ne témoigne pas, je parle de la, Dieu lui-même, ce qu'il a fait. Mais cela a été fait par la chair et par ma propre volonté. Il n'y aurait point eu de miracle. Mais là dans le sanctuaire, dans ce moment, il parle de sanctification. C'est lui qui sanctifie. Ce n'est pas toi qui dois sanctifier. Et tu ne peux pas sanctifier. Voici aujourd'hui, il y a une vote... C'est la confusion totale. C'est la confusion totale. Où les hommes politiques ne sont point écoutés. Où les hommes politiques ne sont pas écoutés. Mais si vous criez à l'éternel, je fais appel aux hommes politiques. Ne marchez pas selon votre volonté. Recherchez la sanctification. Afin que le peuple entend votre voix, mais pas votre voix, la voix de l'éternel. Mais il a envoyé ses ministres. Nous sommes les ministres. Ce ministère doit pouvoir toucher les cœurs. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Car le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est par ces esprits-là, par cet esprit pur qui est sanctifié par l'Éternel, que nous allons arriver à résoudre ce problème. Parce qu'il parle là aussi d'une repentance. Le peuple qui crie, votre souffrance, c'est pour votre joie. Votre souffrance, c'est pour vous élever vers l'éternel. Votre souffrance, c'est pour vous amener à la paix. Votre souffrance. Et qu'est-ce que Dieu dit Il veut vous amener dans le pays le lait ou le miel. Le lait ou le miel en train de couler. Mais il parle de l'obéissance l'obéissance d'une volonté l'obéissance de sa volonté parce qu'il le dit, le Notre Père qui est aux cieux mais quand on parle de sa volonté soit faite ne marchez pas selon notre volonté car nous voulons être délivrés dans les mains de Pharaon nous voulons être délivrés de ses oppressions et pour être délivrés de ces oppressions il faut passer par cette demande ce cri, implore moi évoque-moi il définit l'imploration et l'évocation. Alléluia. Amen. Implore l'éternel. invoque le Il va te répondre dans tes oppressions. L'église de la postérité, le temps de réveil de la postérité, le temps de réveil de la postérité, conduit par le pasteur Vinon et le pasteur Rodrigue, conduit par la postérité des jeunes, conduit par une nation, conduite par une église, parce que nous sommes l'église, vous êtes l'église. Venez, venez, venez. Vous allez entendre peut-être toutes sortes de choses, mais dis-aurez à votre bon Quand l'autre voit, et vous avez choisi la voie, la voie de la fermeté, la voie de la droiture du cœur, la voie de la sanctification, ah ben, l'autre arrive pour vous amener dans, la, dans le doute. Et le doute, c'est le manque de foi. Venez voir, venez entendre et venez recevoir la bénédiction. Venez voir comment Dieu a pu transformer ses pouvoirs, sa gloire. Transformer un homme pour voir sa gloire. Comment il a fait pour beaucoup pour voir sa gloire. Parce que dans la souffrance, moi je criais à l'éternel et il m'a répondu. Amen. S'il a fait pour moi, il va faire pour vous. S'il a fait pour moi, il fera pour d'autres. Parce que beaucoup aujourd'hui en train de crier. Dieu est capable de vous retirer de cette opposition et de vous guérir. Et nous sommes à votre disposition. Avec le temps de revenir de la postérité que le pasteur Vilan, que moi-même et le frère Gloudy, dit, oh au Dieu Tout-Puissant. Mais vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. voyez le pasteur login Voyez les deux hommes que Dieu a mis en Martinique. Mais c'est vraiment l'unité. Mais aujourd'hui, Dieu appelle à cette unité ici. Parce que beaucoup cherchent l'éternel. Mais il ne donne pas la sanctification à celui qui demande. Il donne à celui qui ne demande pas. Alléluia. Je vous dis mais aussi mes frères et sœurs. Et si vous voulez la prière, vous voyez le numéro de téléphone, vous appelez. Vous voulez recevoir la guérison, vous voulez la prière, vous voyez le numéro de téléphone, appelez, car c'est l'Esprit de Dieu qui va vous conduire. Venez à l'église, vous allez voir. Le jeudi, on est ouvert. De 18h30 à 20h, venez, vous allez recevoir, vous allez recevoir la bénédiction, venez, vous allez recevoir la, la, la, la restauration, venez, vous allez entendre la parole et cette nourriture qui appartient à Dieu. Je vous dis merci, bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse. Amen.